Ah. Ouais, j'ai eu pas mal de questions mais j'ai essayé d'éviter le sujet parce que pour moi ça n'a aucune importance. For on ne ouais, parle pas de Mélenchon dont la compagne a aussi 22 ans de moins que lui. Donc euh, c'est très sexiste. Et Malheureusement j'ai eu les demandes. Mais Personne n'en de... a parlé en France de la compagne de Mélenchon. Non exact. Et au, au même Trump c'est la même différence d'âge. On s'interdit d'en par... oui, parler en France. Oui, oui, parce que je sais pas, je, je trouve même que les Français sont plutôt cool sur le sujet, parce que j'ai fait un micro-trottoir, un truc que je déteste la semaine dernière à Paris, et la majorité des gens que j'ai introgé ils disaient non, mais en fait c'est l'amour, c'est peut-être inhabituel, mais on s'en fiche. Donc, oui, c'est la vie privée, oui. Heureusement, c'était plus, plus adulte la réaction des Français que la réaction des Néerlandais, et surtout des Britanniques, je pense.